On va réfléchir à comment travailler ensemble autrement. Je crois qu'on a entamé hein, cette réflexion euh, dans les tables rondes qui ont précédé. Euh, J'aime bien l'idée du mot de culture. Quelle culture numérique collective C'est une culture professionnelle. C'est une culture pour les élèves qui ont une culture numérique mais qui... Voilà, une culture numérique scolaire. Et pour... Euh, euh, les familles aussi, donc c'est bien parce que on a une représentante euh, d'une fédération de parents, la FCPE. Bonjour Clara Dugo. C'est important que les, les parents, même si on a pu transmettre des questions, euh, parle aussi euh, de, de cette question euh, parce que voilà, là on voit très clairement le numérique est clair, la manière dont on collabore vraiment. Ensemble, les traces laissées dans le numérique sont beaucoup plus visibles et donc on peut quantifier les échanges, voir quand et sur quoi on échange, de quoi on se parle, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Essayer peut-être d'identifier les freins qui vont au-delà de l'usage du numérique, mais qui existent bien dans la relation pédagogique ou aussi dans la relation entre l'école et les familles, et pourquoi pas développer une culture commune autour du numérique. Encore faudrait-il que tout le monde s'entende bien sur ce dont on parle. Je crois que ce n'est pas du tout un, un, un petit sujet, euh, même si euh, voilà, entre professionnels, on sent qu'on vous parlez souvent un langage euh, commun, euh, c'est assez fluide. En fait, euh, dès qu'on fait un pas de côté et qu'on sort de l'école, euh, on, on voit que ça le devient un petit peu un petit peu moins. Euh, ce qui est pris pour des évidences ici est parfois fort mal compris ailleurs. Euh, on voit aussi que même dans le champ du politique, quand c'est pas des gens qui s'intéressent directement à l'école ou au numérique, euh, la perception est assez éloignée de celles qu'on qu peut avoir quand on a un petit peu d'expertise sur le sujet. Donc je pense que quand on parle de culture numérique commune à l'école, il faut penser qu'on en parle entre nous, mais qu'elle doit dépasser euh, les murs physiques et puis euh, le milieu euh, de, de l'éducation pour être comprise par toute la société. C'est un enjeu fort pour l'école de comprendre ce qu'on y fait, un peu euh, partout, puisque l'école en France, c'est l'école de la République, c'est une émanation euh, de l'État, c'est un projet collectif et, euh, et politique aussi, euh, si on comprend le, le politique comme euh, la vie de la cité. Je ne vais pas parler plus longtemps, mais j'avais envie euh, de poser ceci en préambule. Euh, je vais euh, donc euh, vous présenter tour à tour Clara Dugon On l'a dit, vous êtes co-présidente de l'AFCPE. Enfin, on a dit que vous étiez à l'AFCPE, co-présidente au national, et, euh, et donc ici pour euh, euh, l'Académie de Versailles. Avec nous, euh, Benoît Verschave. Vous êtes. C'est comme ça qu'on prononce votre nom. Verschave. Pardon. Je, je... Avais pas, je ne je m'étais pas entraîné à le prononcer. Secrétaire général de l'Académie de Versailles, François Gilles, DSI Académie de Versailles également. Merci pour ce petit signe que vous me faites. Fabrice Géli, je vous connais. Dan de l'Académie également. Ronald Grec, voilà, vous êtes là, euh, proviseur d'un lycée euh, polyvalent. Enfin, ça va nous permettre de parler aussi euh, euh, des, des élèves euh, de lycée à la fois euh, général. Euh, et professionnel. Et Loïc Bourdin, responsable du Mediapôle. Simone Veil, voilà. Et on s'est vu aussi ce matin pour parler. On a parlé des cités éducatives. Mais on veut peut-être commencer avec vous parce que dans les, les cités éducatives, il y a cette idée de réunir davantage d'acteurs et de trouver aussi. Alors, ça concerne l'éducation prioritaire, mais. Bon, on peut aller un peu au-delà. Euh, c'est aussi de créer un collectif autour euh, de l'école et de l'éducation, parce que ça dépasse l'école, euh, et euh, qui soit inter-degré et puis euh, inter-espace, commune, département. Okay. Ça y est, ça y est, c'était pas vert. Le numérique, c'est compliqué parfois, la technologie. Euh, oui, tout à fait. On peut, on peut alors on peut commencer par, je dirais, par l'angle et le prisme des cités éducatives. Vous avez évoqué en, en propos liminaire la, le mot culture. Euh, je crois que finalement c'est fondamental. C'est une forme d'accès à, à la culture. On peut parler d'acculturation. Et quand on parle de culture du numérique, il faudrait aussi évoquer la il euh, y a des parallèles avec l'éducation artistique et culturelle finalement euh, dans l'éducation euh, aux médias aussi et internet et on pourrait poser ces, ces questions dans, de, de la même manière à savoir qu'une bonne éducation artistique et culturelle passe par la rencontre avec des œuvres, mais aussi la pratique artistique et voilà il y, y a tous ces champs là pour le numérique c'est un petit peu la, la, la même chose et on voit bien que depuis le début de la matinée on, on oscille parfois entre à la fois cette notion d'équipement, cette notion de former, je dirais, de façon très pragmatique, à comment on utilise tel logiciel, mais aussi derrière une, une prise de hauteur sur laquelle on réfléchit plutôt sur ce qu'il peut y avoir un petit peu de, de transversal quand on évoque l'éducation aux médias et le développement de l'esprit critique, hein, puisque je pense que c'est de ces enjeux dont il s'agit. Donc, on voit bien que selon le prisme par lequel on rentre, ben, finalement, les réponses peuvent être un peu différentes. Euh, sur les cités éducatives, ce qui, est, euh, ce qui est un marqueur peut-être et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée d'alliance, hein, donc vraiment avec, avec l'ensemble des partenaires. Et, et quand on évoque le mot culture, ça veut dire qu'à un moment, il y a un travail, je dirais, d'acculturation euh, globale à faire euh, tous ensemble. On peut, nous, on parle un peu de synchronisation cognitive. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que euh, selon... Euh, euh, comment chacun euh, voit dans son prisme, dans sa focale, qu'il soit parent, qu'il soit professionnel et, et dans son secteur d'activité, il a une, euh, une représentation d'un un terme, finalement, d'un mot. Et, et quand on parle du numérique, bah, typiquement, on est dans ce, ce cadre-là. Et la première chose à faire, je crois, c'est de se mettre d'accord sur, le, sur les termes. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les termes, bah, comment on fait pour y aller quoi comment, comment on modifie éventuellement les pratiques ou comment on les accompagne mais euh, finalement, sur ces territoires, la, la, la réponse doit venir du, euh, du terrain et de beaucoup d'écoute. Hein, on, on a évoqué les, les parents. Euh, je crois qu'il faut faire et être vigilant à pas finalement avoir une, une, un discours qui pourrait être euh, parfois interprété comme très descendant, voire, euh, voire euh, peut être paternaliste parfois, où on sait mieux quelles sont les réponses à apporter, enfin, que ce soit du point de vue de l'école ou que ce soit du point de vue de l'État d'une manière générale. Et là on voit bien que c'est un petit peu la logique est un peu différente, que euh, finalement si on veut travailler euh, autrement, il faut qu'on travaille ensemble, hein, ça a été beaucoup dit. La question c'est maintenant quels outils on a pour travailler ensemble. Donc le, euh, sur la cité éducative de Grigny, il y a un Médiapôle, c'est un tiers lieu numérique. Voilà, les tiers lieux peuvent être un, un exemple finalement de, de lieu de rencontre où on, on va faire ce, ce travail de, de, de réflexion pour travailler peut être un peu différemment. C'était important pour moi de commencer par des illustrations de ce que ça peut signifier sur le terrain que, voilà, de, de créer cette culture euh, commune. Alors ça s'illustre en fait par le dialogue euh, et, et donc des, des espaces de dialogue. Euh, Clara Dugouge, je, je le disais, on n'a pas encore entendu euh, deux de parents et on m'a dit qu'on n'avait pas pu inviter d'élèves. Bon, c'est toujours un peu compliqué en plus aujourd'hui à court. Euh, Qu'est-ce que vous, vous avez envie de porter en tant que fédération de, de parents, vous ne parlez pas pour vous-même, vous parlez au nom de la SCPE euh, sur cette idée de culture numérique partagée Oui, oui, bien sûr, je, je parle au nom des, des parents et, et du coup, je suis une représentante au niveau national. Euh, donc, en fait, par rapport à, à la question que vous posez, euh, Louise, alors tout d'abord, euh, effectivement, pour avoir une culture commune, euh, déjà, il faut avoir les mêmes codes. Et on va commencer par le début, je dirais, puisque je suis arrivée en début d'après-midi, j'ai entendu la table ronde juste avant. Je pense qu'il faut déjà commencer par dire que nous sommes une communauté. Donc l'ensemble des acteurs de la communauté éducative compte, dont les parents. J'ai entendu aussi, vous avez été nombreux, à parler de coéducation. Donc à la FCPE, nous, on y croit beaucoup. Et en fait, le confinement, le confinement en fait, on, a, on a fait aussi des constats et, et le confinement nous a dit beaucoup de choses sur la transformation de l'école et justement sur, sur cette façon de travailler ensemble, donc au sein d'une communauté qui est celle de, de, de l'éducation nationale. Je pense que justement, il y a des, voilà, des relations, par exemple la relation enseignant-parents a été fortement renforcé, donc il faudrait poursuivre, justement, dans ce sens-là, et ne surtout pas oublier les parents qui ont joué certains rôles importants pendant le confinement, mais en fait, je vous rassure, ils ne sont pas prêts à recommencer parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'étaient ils pas enseignants, en fait, ils sont parents. Mais par contre, il faut que vous sachiez tous que les parents ont un rôle primordial et essentiel dans l'accompagnement de l'enfant et dans sa réussite, dans son parcours scolaire. Donc, en fait, je pense que, déjà, il faut commencer par ça. Euh, si on est d'accord euh, que chacun d'entre nous euh, fait partie, en fait, de cette communauté, là, on peut enclencher euh, un travail commun et euh, mettre en place une, une culture commune. Donc, c'est vrai que le numérique, euh, en tout cas, à la FCPE, nous, le numérique éducatif, c'est avant tout, il faut que ça soit avant tout un outil pédagogique. Après, le numérique, puisqu'on parle de, de notre façon de travailler, le numérique, c'est aussi une façon, effectivement, de mettre en place des, des, des liens plus forts, plus étroits, euh, plus, plus répétés au quotidien. Et ça, c'est une, une bonne chose que nous a montré le confinement. Donc, il faut poursuivre ce, voilà, dans ce sens-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est possible maintenant à nous de trouver les solutions. Et je crois qu'on est, euh, est tous autour de cette table ronde, euh, force de proposition pour, pour y arriver. Ronald Grec, sur... Euh on part du, du terrain, hein. c'est vraiment mon souhait pour euh, commencer cette euh, discussion, enfin, qui est déjà bien entamée, euh, sur euh, le, le, cette culture euh, commune, qui est à la fois une culture professionnel, professionnelle, pour les enseignants, mais une culture à partager avec des élèves très différents les uns des autres on revient au confinement, on sait que pendant le confinement on a perdu la trace je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans votre établissement mais d'un certain nombre d'élèves, particulièrement des lycéens et encore plus dans l'enseignement professionnel est-ce que là il n'y a pas un point de réflexion aussi sur ce qui peut être fait, pas seulement avec le numérique, mais pour le coup c'est le sujet du jour ah oui, gros, gros point de réflexion, effectivement, puisque le, le confinement nous a tous un peu sidérés. C'est-à-dire qu'on on ne voyait plus ce qui se passait, en fait, dans un établissement scolaire. Ce qui, pour un chef d'établissement, est gênant. On ne sait plus ce qui se passe. Donc, il a fallu recréer des choses, il a fallu communiquer, et effectivement, il a fallu prendre en compte tous les acteurs. Et on s'est aperçu que communiquer, bah, c'était compliqué, parce qu'il y a bien, comme le disait euh, mon voisin de droite ou, ou la maman d'élève, effectivement, il y a bien des cultures, en fait. Il y a des cultures d'usagers des élèves, euh, des professeurs, des parents, de l'institution. Et c'est quelque part l'établissement scolaire qui va bah, donner du sens à ces cultures, soit a priori, soit a posteriori, mais qui va donner du sens à tout ça. Et à l'intérieur, parmi les élèves, il y a effectivement des différences parmi les élèves. Et avoir un lycée polyvalent, c'est effectivement s'adresser différemment aux, élèves, euh, aux différents élèves qu'on peut avoir. Donc nous, par exemple, pour être très concret, on s'est immédiatement appuyé sur les délégués parce qu'on s'est dit, les délégués des classes, eux, ils vont pouvoir nous dire ce qui se passe dans la boîte noire qu'on voit plus. Donc, on a réuni les délégués euh, en visio, on a échangé avec eux, on leur a demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que les élèves suivent Et là, ben, on a constaté qu'effectivement, entre les élèves de la voie professionnelle et les élèves de la voie générale, il y avait déjà des différences. Des différences d'équipement, des différences de liens entre eux. C'est là qu'on s'est dit que la cohésion, il fallait qu'on la joue bien en amont. Et Je peux vous dire que dès cette année, on a mis en place des outils on a des élèves, nous, accro-référents numériques, voilà, qui sont à la fois dans l'accrochage et dans le référent numérique, qui vont pouvoir nous aider et qui vont pouvoir aider les délégués des classes à se faire une culture du numérique. Voilà. Les parents, de la même manière, on a communiqué beaucoup avec les parents savoir comment eux, ils percevaient les choses. Et puis, ça nous a permis un petit peu de comprendre. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on s'attendait à ce que bah, les cours aient lieu sur les heures d'emploi du temps, par exemple. Sauf qu'en fait, ce n'était pas le cas. Les élèves, progressivement, se sont décalés. Les élèves ont vécu plus ou moins la nuit. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas forcément d'ordinateur disponible. La connexion, la tranquillité, peut-être tout simplement, le rythme adolescent, enfin bref. Donc il a fallu un petit peu réfléchir à tout ça. Donc on est parti de leur doléances, parti aussi des doléances des professeurs, pour essayer de recréer du collectif. Donc comment En demandant par exemple aux professeurs de réfléchir à la mise en place de cours en ligne, mais peut-être plus selon l'emploi du temps, selon leur rythme d'ailleurs aussi à eux, puisque les professeurs avaient leur propre rythme, leurs propres enfants. Et donc on a abouti, nous, par exemple, à des emplois du temps participatifs. C'est-à-dire que les professeurs échangeaient entre eux, on a refait un emploi du temps, qu'on a ensuite envoyé sur les ENT pour les parents, pour que les parents puissent le voir, puissent contrôler ce que faisaient leurs enfants, et puis ensuite c'est devenu les emplois du temps, les emplois du temps réels. Et bon an, mal bah, ça a permis finalement de limiter à la fois l'accrochage un petit peu, euh, enfin le décrochage plutôt des élèves, ça a permis de les garder avec nous, et puis bah, ça, ça a permis de faire des cours, et euh, quand on évalue un peu ça, quand on est chef d'établissement, qu'on prend un peu de recul, on se dit, bah, finalement si j'ai quatre, cinq heures de cours en numérique dans la journée par élève, finalement c'est pas mal hein, quand vous regardez bien, par rapport à un emploi du temps ordinaire. Voilà. Donc on a, on a recréé tout ça euh, avec les parents et avec les élèves. Donc, c'était aussi une occasion de repenser est ce que ça pouvait être que la culture commune entre enfin, au sein d'un établissement, si je comprends bien, en partant des gens, ce qui, alors qu'avant, on partait de l'outil. Est ce que c'est pas ça le grand le, le grand changement? Enfin, je, je sais pas si c'est comme ça qu'on on voit, on, on lit les événements qui viennent de se passer à l'Académie, euh, François-Gilles, sur ce que vous avez appris ces derniers mois de, de ce que ça peut, de ce que c'était la culture numérique et de comment ça peut se transformer en tant que culture professionnelle et, et plus collectivement en incluant élèves et familles. Oui, tout à fait. Alors sur le, sur le champ, en fait, sur l'activité de DSI, on a la culture professionnelle du personnel administratif ouais. dans l'accomplissement de ses activités de bon fonctionnement de la chaîne qui nourrit jusqu'à l'établissement scolaire. Alors effectivement, la, la, la crise a, a démontré qu'il y avait une, une véritable nécessité de créer le collectif, de le maintenir. Et le numérique, à ce titre là, a été, euh, a été la colonne vertébrale pour tout ça. Finalement, le numérique, on dit toujours enfin, ces trois axes. On l'a beaucoup évoqué aujourd'hui. Hein, il y a l'axe de l'équipement. Il y a l'axe des services et l'axe des usages. On a besoin de monter en gamme pour créer ce collectif là. Euh, on a vu qu'il y avait ce socle indispensable de, de l'équipement qui est euh, un incontournable et qui permet de rentrer dans cette culture numérique et de, de créer ce lien euh, donc à travers l'équipement en téléphone, en PC portable, en liaison Wi-Fi sur un, sur un établissement ou sur les services académiques et puis les, les liaisons au débit pour venir consommer le service qui est le deuxième angle. Et là, pour créer du collectif, l'extension finalement du lieu de de présence pour créer cette hybridation professionnelle entre le présentiel, le distanciel, avoir une prolongation de la table de réunion, voilà. Euh, ben on a besoin de, de monter en gamme autour d'outils de visioconférence, de partage, de modalités de travail collectif, et du coup, repenser complètement le, le, la modalité de, de, de production et d'exécution à travers des documents écrits à plusieurs mains, voilà. On est... Absolument, on sort du silo individuel pour entrer dans une logique d'ensemble euh, qui, euh, qui est indispensable pour, pour, atteindre, pour atteindre cet objectif de transformation et de, et de, et de, de maintien, finalement, de, de la continuité de service que nous sommes en droit d'attendre et de, et de fournir. On, on va. Continuez à voir ce qui se passe au niveau de l'académie, peut-être du côté de Fabrice Gellier. Est-ce que, d'ailleurs, en tant que délégué académique au numérique, c'est votre boulot de travailler cette culture du numérique Est -ce que, Et qu'est-ce qu'on vous entendez quand on vous dit une culture commune des professionnels ils sont très différents les uns des autres. Les professionnels, c'est le personnel administratif, c'est les enseignants de tous les degrés, c'est ceux qui travaillent aussi au rectorat. Enfin, ce n'est pas que les profs. Alors, sur la culture commune, ce qui était intéressant dans la période de confinement... Qui est bon évidemment, des circonstances qui ont été brutales pour, pour tout le monde, euh, c'est qu'on s'est retrouvé dans des situations inédites. Et quand on se retrouve en situation inédite, on a tendance à se serrer les coudes et donc à échanger sur la manière dont chacun gère la, la crise finalement. Donc on, on, pour parler de pour parler d et des SI, et on a pu échanger beaucoup effectivement sur des euh, des démarches sur des manières d'appréhender euh, euh, la collaboration, les échanges, euh, on a pu euh, échanger des choses, c'était assez intéressant d'ailleurs puisque euh, des, des démarches ou des, ou des manières de traiter euh, les problèmes qui venaient de, de la DSI, euh, enfin, dans, dans votre manière de traiter certains certains certains problèmes et, et nous dans notre façon de traiter aussi euh, certains sujets, on a pu on a pu échanger. Euh, donc ça ça c'est ça c'était intéressant. Après sur la, sur la, la question de la culture. Euh, comment euh, on voit bien que euh, d'abord la culture ça se construit avec le temps et euh, quand on est ébranlé par euh, une situation comme celle du, du, euh, du contexte sanitaire, euh, on construit de nouvelles choses et on a bien vu qu'il y avait une vraie demande en fait d'agilité une vraie demande d'agilité, de souplesse d'ailleurs ça nous a posé euh, des soucis parce que euh, euh, les professeurs, les établissements, les enseignants, euh, les familles euh, sont allés chercher des outils à droite à gauche euh, parce qu'ils avaient besoin de, de répondre à la demande, de, de garder une communication, de euh, d'être d'être euh, d'être pertinent, efficient. Donc on a plein d'outils qui sont apparus. Et nous, évidemment, on essaie d'être garant d'une forme de, de respect du, du RGPD, euh, d'avoir des outils institutionnels, et puis aussi d'avoir une lisibilité. Donc ça, de, depuis, c'est tout un, un chantier qui s'ouvre à nous pour à la fois euh, relever l'enjeu de la souplesse, parce qu'en plus, souplesse numérique, ça veut dire souplesse professionnelle, mais ça veut dire aussi souplesse pédagogique, c'est essentiel, tout en ayant une lisibilité. Euh, une, un cadre de confiance, on en parlait ce matin avec les UNT. Et, et, et de ce point de vue-là, voilà, notre culture, elle, a, elle, a, elle bouge dans différentes, dans différentes directions, et puis on, on fait en sorte qu'elle qu puisse évoluer dans, dans une bonne direction, mais en tenant compte vraiment des besoins. Benoît Verscab, est-ce que la... Ce numérique, cette culture numérique, euh, cette agilité alors euh, plus ou moins importante. Hein, euh, elle peut faire évoluer la, la culture scolaire en fait, la culture professionnelle au, au sein de l'école et euh, les relations aussi autour euh, de l'école telle qu'on les comprend, on attend peut-être plus de rapidité, de réactivité euh, et vous avez sûrement d'autres choses en tête. En fait, donc la culture numérique professionnelle, le travailler, et je reprends le début aussi de, de, de, la, de la table ronde, travailler ensemble autrement, juste, je fais juste une petite parenthèse, l'éducation nationale, c'est plus d'un million de personnes, et donc à peu près 100 000, plus près de 150 000 qui ne sont pas enseignants, qui sont chefs d'établissement, médecins, infirmières, assistantes sociales, conseillers d'éducation, services administratifs. Et donc, et avec l'ensemble de ces collègues-là, on voit aussi comment on peut, on peut avoir cette culture numérique professionnelle. Donc qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars euh, ben, On a décidé, comme l'ont dit l'ensemble des, des collègues, donc euh, il a fallu, par exemple, un certain nombre de collègues qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir travailler. Euh, est -ce qui... Donc ça, est, il y avait un enjeu de, de, de construire une, la possibilité de télétravailler, par exemple, qui, qui était quand même loin de, de tout ça. Euh, on peut se poser des questions, d'ailleurs, enfin un petit détail, on peut se poser des questions sur euh, écologiquement, est-ce que c'est important que tout le monde aille se travailler tous les jours. Ben, toutes ces questions-là se sont posées dans le travailler ensemble autrement. Alors, je passe sur l'outil numérique en lui-même, parce que bon, il y a eu ce que disait François, il y a eu, un, y a eu des réflexions sur comment, par exemple, aujourd'hui, un objectif, c'est tout personnel, doit pouvoir avoir un équipement télétravaillable, quoi qu'il fasse. Voilà. Et donc, du coup, ça nous a, une fois, cette, je dirais, cet objet numérique consolidé d'un point de vue technique, en fait, on est allé autrement et on oublie le numérique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, le travailler ensemble autrement et la culture numérique professionnelle c'est d'abord de la confiance, c'est d'abord euh, l'autonomie de chacun. C'est peut-être une relation différente avec les établissements, hein, qui sont, on dit toujours, les circulaires qui tombent, etc. C'est tout ça, c'est tout, tout ce travail-là qui est actuellement mené et qui dépasse en fait la simple, la simple question du numérique qui, une fois traitée, je dirais techniquement, nous entraîne sur vraiment d'autres rives du travailler autrement. Hein c'est ça qui est essentiel. Et donc, toutes catégories confondues, y compris avec les enseignants, y compris au sein des établissements. Voilà, donc c'est ce sujet-là. C'est tout le sens de ma question. Alors, qu qu'est-ce qu que ça fait bouger là maintenant qu qu Qu'est-ce que vous voyez qui qu bouge que... dans la culture collective fait... du travail hein Là, on parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Avec cette expérience très forte, hein, accélérée par le confinement, est-ce que ça bouge, par exemple, je sais pas, les relations hiérarchiques, euh, la vision des compétences des uns et des autres Ça fait complètement bouger les relations hiérarchiques. Ça nécessite euh, une, une autonomie de chacun, là où il est, beaucoup, plus, beaucoup moins descendant, hein, beaucoup moins injonctif. Euh, et on a échangé, par exemple, il n'y a pas plus tard que 10 jours, avec l'ensemble des organisations syndicales sur ces questions-là. Aujourd'hui, comment, comment fait-on pour travailler Aujourd'hui, par exemple, une personne qui va travailler deux jours chez elle, euh, comment, comment on recrée en même temps le collectif de travail à côté Parce que ça ne s'agit pas non plus de tomber dans une individualisation complète. Ça pose la question, euh, je reviens sur le télétravail, hein, puisqu'on est sur une culture commune professionnelle, ça pose la question du travail à domicile, euh, la limite du privé et du public. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde peut travailler chez soi euh, Est-ce que, euh, est que sur une table de salle à manger, euh, avoir à la fois euh, les devoirs de l'élève, les deux personnes en train enfin, Ça pose toutes ces questions-là, la limite entre le, entre le public et le privé. Et donc, du coup, c est, c est, mais je pense que surtout, ça implique la question de la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec une ligne hiérarchique complètement descendante. Ça, c'est fini. Donc, on est, on est sur des processus horizontaux, transversaux, et c'est tout l'enjeu des, des, des semaines et des mois à venir. Donc, euh, du mouvement dans la oui. culture professionnelle. Euh, et merci euh, beaucoup pour euh, ces réponses. Je pense que ça va encore inspirer des réflexions euh, dans les ateliers. Euh, Clara Dugo, est-ce que la, la culture euh, numérique, aujourd'hui professionnelle, il a pas de d'enseignants pour vous répondre, mais peut-être que monsieur le proviseur pourra aussi répondre. Est-ce que c'est aussi savoir qu'on peut s'adresser beaucoup plus facilement, par exemple, aux enseignants, à l'administration, aux chefs d'établissement, quand, quand on est parent et, et on attend de l'école plus de, de réactivité, par exemple. Est-ce que ce serait ça pour vous euh, Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui s'est vu et qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire que, par exemple, les, les professeurs principaux euh, même s'ils l'ont quelque part, enfin, ils ont cette mission euh, quelque part euh, en charge, mais ils ont tellement de choses à faire que c'est parfois compliqué. Donc euh, se sont mis euh, davantage à appeler, à contacter les familles, les élèves. Donc ça c'est quelque chose qui est resté. Euh, et donc certains poursuivent bon, d'une façon euh, bien sûr pas, pas quotidienne comme pendant le confinement. mais en tout, en tout cas ça c'est quelque chose de positif. Euh, après, euh, les professeurs principaux, je pense que lorsqu'ils ont cette mission en charge, devraient être déchargés. Et, et là, en fait, voilà, c'est quelque chose qui doit évoluer dans ce sens-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite à la FCPE, parce qu'on a beaucoup parlé aussi des, des élèves décrocheurs, même si nous, à la FCPE, on n'aime pas trop ce terme-là. Euh, on trouve que c'est plutôt l'école qui s'éloigne de ses élèves, parce qu'on ne leur donne pas les moyens euh, de, justement, de, de rester connectés et rester dans l'école. Mais euh, en fait, il n'y a pas que les élèves qui ont décroché, les parents également, puisque euh, on l'a, on l'a aussi dit. Vous êtes, vous avez été nombreux à le dire aussi. Je pense qu'aujourd'hui, pour avoir une culture commune, il faut avoir aussi une formation commune. Et donc euh, former aussi bien les enseignants, mais les parents et les élèves en fait à cette à cette euh, culture commune, puisque euh, les pratiques du numérique euh, ne sont pas du tout les mêmes euh, selon voilà selon les âges. Selon, selon plein de choses, en fait, selon son milieu social, enfin, voilà. Et donc, euh, il faut qu'on ait... Euh, C'est vrai que l'école de la République doit justement former l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à avoir cette culture commune, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, on, on sait que si on n'avait pas pu mettre en place, en fait, ces outils numériques, en fait, on n'aurait pas pu... Euh, plus ou moins suivre avec nos enfants les cours, plus ou moins avoir des liens avec les enseignants. En fait, c'est ce qui est drôle aussi. J'aime à le raconter, c'est que les élèves ont beaucoup aidé les enseignants aussi à mettre en place des outils numériques, et ça, c'était très chouette. Et même les parents, en fait, sont, sont, ont été initiés au numérique par leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose euh, voilà, qui, est, qui est plutôt euh, sympa à, à souligner, parce qu'il y a de, de belles expériences euh, humaines aussi, avant tout. Et en fait, le numérique, c'est une bonne chose, mais voilà, il faut aussi garder ce côté humain et garder d'autres façons aussi de se parler, bien sûr. Alors c'est le versant, le, Ronald Grec, vous pouvez prendre le micro. C'est le versant le plus ensoleillé. Hein, c'est ce co-apprentissage collectif, ces euh, échanges euh, autour euh, d'un objectif commun, communiquer, apprendre, assurer euh, la continuité pédagogique, mais le numérique euh, et la culture numérique, c'est peut-être pas que du positif. Et je pense qu'il faut aussi euh, en parler. Alors je vous pose la question à vous d'abord, Ronald Grec, puis on va faire euh, tourner la parole. Euh, on sait que le numérique c'est extrêmement envahissant. Vous avez parlé des, des emplois du, du temps des, des élèves. Le numérique, c'est le jour, le soir, la nuit. Enfin, on n'espère pas trop, mais enfin, bon, voilà. Monter des modules numériques pour certains enseignants, c'est extrêmement chronophage. Il y a cette relation avec les élèves qui est plus bornée dans le temps. Est-ce que la culture numérique, ce ne serait pas aussi de borner un petit peu les choses et je vais poser un petit peu la question, cette même question à tous les intervenants. Ah oui, borner les choses. Alors, on y réfléchit et on y réfléchit avec les élèves. Parce que nous, ce qu'on est en train de faire, et je suis pas le seul, on est plein de chefs d'établissement, à se dire qu'en fait, nos chartes numériques, elles fonctionnent dans nos établissements. Et on est en train, dans beaucoup d'établissements, de, de réécrire des chartes du travail à la maison. C'est-à-dire que si jamais il devait y avoir hybridation, comment est-ce que je me comporte devant les écrans Quelle place je peux avoir Et c'est des débats qu'on a en ce moment dans beaucoup d'établissements pour essayer de contractualiser les choses, bon, même si ça n'a pas une valeur juridique, simplement pour qu'il y ait une prise de conscience. Et c'est quelque chose aussi qu'on va partager avec les parents, parce que quelque part, c'est eux qui sont aussi... Euh, il faut qu'ils soient avec nous, ou, ou qu'eux puissent imposer, parce que finalement, c'est aussi le rythme de la famille, effectivement, qui est impacté derrière. Donc ça, pour nous, c'est un moyen aussi de borner euh, dans les usages, et c'est quelque chose qui, qui se développe de plus en plus. Euh, Madame disait tout à l'heure, oui, il y a beaucoup plus d'échanges avec les établissements, parce qu'on a dû dématérialiser, parfois en urgence, nos inscriptions, moi, je peux vous dire que j'ai deux fois plus de mails cette année à gérer. Donc, on a dû mettre en place un, directement un secrétariat électronique. Parce que vous savez, les établissements, ils s'appellent par des numéros. Donc, quand vous donnez aux parents, ben, vous dites ben, « moi, je suis 0,95, 1937p », personne ne comprend rien. Donc, on a créé, par exemple, tout simplement, un secrétariat numérique avec le nom de l'établissement dans le mail. Et on a beaucoup, beaucoup de parents qui peuvent écrire comme ça. Et, qui, et le lien, effectivement, s'est resserré, en fait, hein, euh, en quelque part. Et donc du coup bah, on essaye de, de travailler cette bonne distance, et moi je peux vous dire, puisque vous parliez des bonnes nouvelles, dans les bonnes nouvelles, moi je peux vous dire qu'il y a des professeurs qui ont eu beaucoup plus de connexions que leurs élèves, parce qu'il y a des parents qui se sont pris de physique, qui se sont pris de mathématiques, en assistant parfois aux cours de leurs enfants, et ça bah, c'est juste un bonheur à la fois pour les profs qui découvrent ça, et puis évidemment bah, pour, pour les enfants qui sont encore plus suivis euh, comme ça. Et concernant euh, la, la communication avec euh, les parents, ça prend du temps oui. aussi euh, alors aux effectivement enseignants C'est quelque chose oui. ben, qu'on qu travaille nous, avec les fédérations pour essayer de voir avec eux, parce que les pauvres parents, en fait, ben, c'est un peu la même difficulté qu'avec les élèves. C'est-à-dire qu'on communique avec eux, mais de plein de formes différentes. Il y a l'ENT, il y a les logiciels privés, euh, il y a les mails. Ça fait beaucoup, il y a les SMS, ça fait beaucoup et par beaucoup d'endroits différents. Donc il a fallu qu'on réfléchisse avec nos parents, puisque c'est au niveau de l'établissement, comment on allait communiquer pour que ce soit lisible pour tout le monde. Et donc comment on communiquait avec eux et comment on, on communiquait avec leurs bon enfants bon. pour qu'ils soient aussi informés de ce que faisaient leurs enfants. Et il a fallu qu'on organise entre guillemets avec les professeurs, parce que là aussi. Alors même que la diversité des outils a plutôt été un avantage. Parce que quand il y a eu la surcharge, on était bien content d'avoir plein d'outils différents, finalement, hein, et de pouvoir avoir des charges différentes. Après, Charles, de, à nous de donner de la cohérence un petit peu à tout ça. Benoît sur ce point. Donc, donc, en fait, on passe d'une communication plutôt de masse à une communication de plus en plus individualisée. Hein, puisque ce que vous dites sur le, le nombre de mails aux parents, euh, on peut avoir la même réaction de nous avec les enseignants. Hein, on gère l'ensemble des enseignants et des personnels. On, passe, on est en train de passer d'une culture de communication de masse à une, à, une, à une communication plus individualisée. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir euh, différencier et personnaliser nos réponses. Et donc là où avant, on attendait euh, une circulaire ou alors une note aux parents où tout le monde s'assurait que tout le monde ait bien répondu, il va falloir faire évoluer une partie des missions vers un accompagnement de ceux qui, justement, pourraient être le plus éloignés du numérique. Donc c'est un véritable changement dans nos missions et d'évolution de nos missions. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, euh, oui, euh, donc, euh, M. le proviseur parle d'une charte, euh, charte auprès des élèves, auprès des... on réfléchit aussi, nous, à une charte auprès des personnels, y compris administratifs, parce que qui dit développement du télétravail, dit parfois euh, intrusion de plus en plus importante du, du, privé, du, du public pardon, sur la vie privée. Donc, Est-ce que des entreprises l'ont fait hein? Est-ce qu'à un moment donné, il y a, y a euh, un temps de déconnexion ces genre de questions qu'on se pose Est-ce qu'à un moment donné, euh, bah, toutes ces questions-là de, de, de l'intrusion du, euh, du travail au sein du domicile posent aussi ce genre de questions sur lesquelles on réfléchit activement Et, et pourtant, Dieu sait si les profs sont champions du mélange. Euh, ah ben, ce sont les premiers euh, télétravailleurs. Privé, travail. Parce que, voilà, quand les on premiers télétravailleurs est, euh, sont les enseignants. Enseignants, on, on travaille beaucoup de chez soi et on, on a cette euh, liberté d'aménager le travail. Mais c'est vrai qu'avec le numérique, ça prend une autre. Euh... Une autre euh, dimension, est-ce que... Euh, ben voilà, que enfin, si vous voulez tous euh, répondre, peut-être, Fabrice, enfin, sur euh, euh, comment... Euh, je sais, on fait beaucoup la promotion du, du numérique, surtout quand on est d'âne, mais est-ce qu'on euh, ne doit pas aussi s'alerter collectivement sur le fait que la culture numérique, c'est aussi savoir, d'une certaine manière, euh, s'en protéger, en tout cas du moins, des usages professionnels et... Euh, et de cette vie où tout finit par être un peu mélangé et c'est aussi quelque chose qu'on peut aussi apprendre aux élèves. Moi, Je vous répondrais bien que l'un des enjeux, c'est pour l'élève de comprendre ce qu'on attend de lui avec le numérique déjà pour savoir effectivement où est un peu la frontière. Donc, euh, la, la réflexion qu'on mène auprès, euh, avec les enseignants, dans, dans tous les collectifs, les réseaux euh, euh, qu'on anime, parce que quand on parle de culture, on est, on est effectivement sur, de, sur, des, sur des, euh, des logiques de réseau. Euh, et, et dans la formation euh, qu'on mène, en fait, on, on est vraiment, c'est ce que je disais ce matin, en fait, hein, sur la réflexion de ce qu'on demande à l'élève euh, euh, au domicile et ce qu'on demande à la classe dans la classe. Euh, il faut être explicite, il faut avoir des, euh, des consignes qui sont claires. Euh, il faut qu'on comprenne un petit peu ce qui est en jeu aussi. Il faut que l'élève comprenne, donc fasse un peu du méta, c'est-à-dire comprenne un petit peu ce qu'on attend de lui dans les, dans les éléments qu'on lui demande de travailler. Et euh, pour ce qui est de la culture numérique, ce qui relève de, du traitement de l'information, ce qui relève de la collaboration, de la créativité, et puis euh, avoir des consignes qui sont claires. Donc euh, pour, pour, enfin pour moi, hein, l'enjeu, il est, il est là, c'est l'explicitation. Euh, et dans la manière dont on, dont on construit en fait des, des scénarios pédagogiques, hein, des scénarios pédagogiques avec le numérique, puisque le numérique c'est quand même une sacrée, euh, une sacrée voie de, de possible pour scénariser, euh, le numérique il libère hein, la pédagogie, il doit libérer la pédagogie, sinon c'est pas bon, et euh, eh bien euh, c'est cette question là, qu'est-ce qu'on fait chez soi, qu'est-ce qu'on fait dans la classe, qu'est-ce qu'on fait au CDI et euh, on, on repense encore une fois les temps et les lieux d'apprentissage. C'est ça qui est essentiel, c'est vraiment du discernement. Si on arrive à avoir ce discernement là, on a aussi un discernement qui va, qui va toucher aussi les familles, euh, qui comprennent mieux les enjeux et qui comprennent mieux la façon dont on travaille avec le numérique. Moi, Je vois plutôt ça euh, en termes de comment dire la cible, les enfants euh, du point de vue de ce qu'ils vont apprendre. Bien sûr. Euh, je vais quand même revenir aux questions d'organisation avec François Gilles. Euh, comment on pense aussi euh, des organisations plus efficaces euh, qui permettent euh, de gagner du temps C'est n'est pas une petite question, ça n'a pas du tout toujours été euh, le cas. Euh, comment on s'améliore Alors, je vais vous répondre. Allez-y, vous je pouvez prends, réagir et je, répondre je, ensuite, lorsque vous euh, voulez. Le point... <rire> euh... Non, sur le discernement numérique, effectivement, et sur le cadrage, et le fait qu'aujourd'hui, dans des situations de maturité numérique qui permettent finalement de prolonger le lieu de travail jusqu'à son domicile, effectivement, il y a des règles que chacun et chacune doivent s'imposer à eux-mêmes pour pour bien faire la distinction, effectivement, dans le temps professionnel et son temps personnel. L'angle des chartes, l'angle de l'encadrement, de l'usage de ces données, de l'usage de ces outils professionnels. Effectivement, c'est essentiel aujourd'hui, alors qu'on commence à s'approprier tout à chacun tous ces outils, de le cadrer. Donc, discernement numérique, c'est effectivement un mot qui est, qui est essentiel. Alors après, sur l'efficacité, vous m'interrogez sur l'efficacité euh, de la relation finalement, et là pour le coup, euh, le chef d'établissement est une pierre angulaire dans notre dispositif. Euh, dans, euh le traitement administratif qu'on a sur toute la chaîne et la manière dont le service est rendu auprès des familles et le point de proximité qui est aujourd'hui le directeur d'école ou le chef d'établissement, là dans l'efficacité effectivement, on, on avance, on avance beaucoup dans les démarches qui sont offertes aux familles, dans la nécessité de, de, de, de structurer les différents canaux de communication puisqu'effectivement il y a différents axes et à travers. Euh, des téléservices, des, des, des possibilités qu'offre le numérique aux, aux familles, on, on est en train, finalement, de, de structurer une offre qui permet de gagner en efficacité, euh, d'alléger et c'est quand même un objectif euh, qu'on doit tous se donner euh, de simplification et, et d'alléger les tâches des chefs d'établissement dans, dans, dans ce lien avec euh, l'administration. Euh, c'est pas toujours euh, quelque chose de oui c'est pour ça que je le pointe, mais pour autant, c'est un enjeu et quand on parle d'efficacité, c'est un enjeu qui est, qui est devant nous et, et, et qui est essentiel. Et on a un certain nombre de jalons là de, devant nous dans, dans ces relations euh, aux familles, euh, dans le traitement de l'information, des inscriptions, des affectations, des orientations des élèves, dans tout le suivi de la scolarité des élèves, euh, sur lesquels on est en train quand même de, de produire un certain nombre d'avancées euh, en termes de, de simplification et de simplicité. Il y a une question que vous pouvez garder le micro va, et puis si vous voulez répondre, après peut-être d'autres euh, intervenants voudront répondre. Une question à laquelle je pense depuis tout à l'heure, on va débuter euh, une ou deux tables rondes, je ne sais plus. Euh, les ressources dans l'éducation sont très diverses. Elles sont proposées par des acteurs euh, euh, qui peuvent être tout à fait extérieurs au, au monde de l'éducation, des éditeurs et pas seulement les éditeurs scolaires, euh, des plateformes. Enfin, voilà, On trouve des contenus éducatifs euh, mais absolument euh, partout de qualité hyper diverses. Euh, Est-ce que ça pourrait pas être euh, le travail C'est une question peut-être un peu naïve. Hein. Est-ce que ça pourrait pas être le travail de l'éducation euh, nationale, des établissements, euh, peut-être des cités éducatives, je ne sais pas, de flécher les contenus et de dire voilà, ceux-là, euh, ils sont intéressants pour nous, on les reconnaît comme euh, euh, des contenus, pas seulement qui sont d'émanation de l'éducation nationale, mais voilà, qui sont comme. Comme ça, ça, ça se fait dans l'édition, par exemple, pour certains livres. Euh, je sais que voilà, parfois, non. je vais dans une librairie, j'achète des comptes pour enfants, et puis j'ai un petit sticker éducation euh, nationale euh, sur des livres très surprenants, d'ailleurs, c'est très rigolo. Donc, voilà, est-ce que cette, cette question du fléchage, ben ça, ça, ça fait partie de notre culture numérique, en quelque sorte, et on, on donne ce message aux parents et aux professionnels euh, peut le, la, la, enfin, On peut réinventer le ministère de l'Information euh, à, une autre, euh, à une autre échelle. En fait, non, je, je vous le dis, c'est fait pour euh, la ouais. littérature jeunesse. Il y a des oui, ouvrages qui sont conseillés. C'est le, le ministère de la, de la justice d'ailleurs qui euh, qui détermine euh, la possibilité ou pas de tel ou tel type de publication. Non, euh, non, non. Euh, je ne parle pas d'ouvrage autorisé ou interdit. Je parle d'ouvrage dont le oui. ministère dit cela on les met dans les ouais. bibliothèques on les aime bien euh, alors ça se fait ça se fait quand même hein, ça se fait alors moi je vais répondre ça se fait de, de plusieurs manières une, alors une première manière bien sûr ça va être les, les, les, les scolaire, hein, tout ce qui est manuel, etc mais vous avez aussi dans les programmes scolaires, là, des listes d'ouvrages ou de ressources qui vont être recommandées dans le cadre des études. Après, ça se fait aussi dans un autre contexte qui va être, par exemple, des agréments en fait, de l'éducation nationale. Euh, donc, c'est fait. Après, en fait, je crois qu'il a l'éducation nationale a quand même à cœur, à, à, à, on parlait de la confiance, mais à, à faire en sorte que finalement, les enseignants aient aussi euh, cette possibilité de choisir quels sont pour eux les contenus les plus appropriés pour, pour mettre en place leur enseignement. Donc, il y a deux volets. En fait. Il y a la question du volet de l'accompagnement des familles où on se dit qu'il pourrait être souhaitable peut être qu'effectivement, il y ait un préfléchage qui soit effectué. Mais il y a un autre volet qui est aussi la question de, je dirais, de, de l'autonomie la, de des enseignants, de leur, leur, leur liberté d'aller choisir des... Des ressources qui pourraient, dans un autre contexte, et c'est important de le dire, être des ressources qu'on aurait absolument mis de côté, mais qui, dans un contexte très particulier pour un enseignant, une vraie valeur éducative. Donc, c'est quand même une question qui est délicate, même si on voit bien que c'est bien intentionné. On voit aussi qu'à côté de ça, c'est très compliqué d'arriver à arbitrer de cette manière-là sur tel ou tel type d'ouvrage en fait, ou de document fabrice Lippe, sur oui. comment se repérer dans un océan de contenu Alors, c'est vrai que des ressources, on en a beaucoup. Alors, après, évidemment, si on, si on prend la question, par exemple, des manuels, on peut en parler, on peut faire une, une table ronde là-dessus, et puis on n'est on pas, pas sorti. Sur la question des manuels, on a une, un contexte national qui est particulier, un équilibre qui est particulier, etc. Donc, je ne me lance pas là-dedans, évidemment. Euh, euh, et je ne donnerai pas non plus mon avis sur le fait que l'État doit faire ceci ou cela. Mais en revanche. Qu'est-ce que nous on peut faire et euh, qu'est-ce qu'on s'attache à faire C'est plutôt qu'en fait de, de comment dire de qualifier, de donner euh, un, un avis en fait sur des sur des éditeurs ou des ressources. C'est euh, par contre là où on fait le job, c'est qu'on donne notre avis sur des démarches, sur des usages, sur des, euh, des euh, et là je repars du numérique éducatif qui est mon domaine, mais euh, typiquement euh, on éprouve beaucoup de choses. Euh, on a, j'en parlais ce matin aussi, on a 22 groupes d'EGEP dans l'académie qui éprouvent des contenus didactiques euh, régulièrement, qui en créent aussi, mais qui les éprouvent et qui euh, s'intéressent sur leur, leur valeur ajoutée, par exemple. Euh, on a aussi des partenariats avec des, euh, des partenaires de la EdTech, mais ce n'est pas simple cette affaire-là. C'est-à-dire que quand vous avez euh, une start up une EdTech qui vient vers vous et qui dit, voilà, on a un concept, on aimerait essayer quelque chose euh, avec vous, et que l'Académie de Versailles ou l'Académie Tartampion se lance dans cette expérimentation, pour ensuite pouvoir dire finalement aux uns et aux autres, ce qui est proposé là, c'est quelque chose qui est de qualité. Ce n'est pas du tout anodin du point de vue des, des marchés, ce n'est pas du tout anodin du point de vue de la concurrence. Et donc il y a beaucoup de précautions à prendre, mais on les prend ces précautions et on éprouve d'ailleurs avec des projets nationaux, il y a des, des appels à projets nationaux qui éprouvent des, des solutions sur le territoire, on le fait. Après, sur la question des ressources et sur le fait de se retrouver dans un océan de ressources, effectivement, c'est vraiment un gros travail éditorial euh, d'analyse des usages et ensuite de, de point, pointage finalement vers des ressources, mais encore une fois, qui vont illustrer en fait des démarches pédagogiques et pour lesquelles on va donner notre avis et c'est notre notre job de le faire, euh, puisque au-delà des outils, des contenus, c'est quand même les usages pédagogiques qui priment en lien avec le numérique. Benoît Versa, allez-y. En fait, la question, c'est peut-être l'entrée, elle est chez l'enseignant. C'est-à-dire que le manuel scolaire, c'est un outil professionnel. Donc, certes, donc, il peut y avoir effectivement des, des fléchages de ci, de là, à un niveau beaucoup plus ou moins, mais c'est un outil professionnel. À votre question de dire qu'on est devant le flot de ressources, etc., et je, pose, je pense que vous posez votre question en tant que parent d'élèves, etc., devant tout l'ensemble de ces données de, de ressources qui se disent éducatives. Oui, et donc du coup, c est, c est, en fait, c'est l'enseignant, parce qu'on a un équilibre entre, entre ce qui pourrait proposer la liberté pédagogique, c'est à l'enseignant, en fait, de proposer aux familles les types de ressources. En fait, je pense que l'entrée, elle est vraiment au niveau de l'enseignant, plutôt qu'un fléchage qui serait euh, national et qui obliterait euh, la chose. Je parle vraiment des ressources et des, des, des ouvrages à destination des enfants. Donc je pense que l'entrée, elle, elle est au niveau de l'enseignant. Alors peut-être après, il y a peut-être une formation à mettre en place, etc. Alors ça, c'est autre chose. Mais... Moi, je dirais qu'il y a trois types de ressources. Il y a les ressources, effectivement, disciplinaires, et là, qui vont être validées académiquement, qui vont être vues par des inspecteurs. Mais in fine, c'est quand même les enseignants qui choisissent ce qu'ils veulent ils ont une liberté pédagogique. Après, il y a des ressources euh, qui sont propres euh, à des disciplines. On parlait de la voie professionnelle. Dans la voie professionnelle, on va utiliser des outils professionnels hein, qui vont être parfois dans l'entreprise et qui peuvent être un petit peu compliqués, par exemple, pour les élèves. Hein, moi, j'ai chez moi de la comptabilité, de la gestion. C'est compliqué pour les élèves de s'approprier des outils comme ça qui sont des outils professionnels. Et puis après, moi, il y a ce que j'appellerais toutes les biduleries. Les biduleries, c'est les chefs d'établissement parce qu'on est aussi, nous, des usagers, en fait, des, des dispositifs. Et pour gérer un établissement, on a. Une centaine de bidules, de programmes, que l'on doit utiliser, et parfois avec plus ou moins de bonheur, par contre, dans l'utilisation qu'on peut avoir de, de ça. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de PIX, ben, il y a une action du chef d'établissement dans PIX. Euh, dans, tout les, dans toutes les choses qu'on va avoir, il y a des actions euh, des chefs d'établissement. Donc, finalement, ça repose quand même, in fine, sur, après, est-ce que le chef d'établissement va connecter, va mettre en place... Et ça, ça dépend évidemment bah, de, de, de, des ressources propres du chef Est-ce qu'il comprend Est-ce qu'il peut faire tout ça Est-ce qu'il obéit simplement Mais ça dépend aussi de comment c'est reçu par ses équipes et aussi évidemment avec les familles. Donc il y a, il y a tout ce sens-là qui est finalement aussi à donner. Alors vous, vous parlez pour le lycée, je ne sais pas qui, qui peut réagir là, parce que quand je parlais de ressources pédagogiques, je pensais aussi aux tout-petits. Et on sait que les propositions... Euh, je ne sais pas, d'application, il suffit d'avoir un petit enfant, hein, vraiment on tombe sur des milliards de trucs pour apprendre à lire, mais des choses de qualité extrêmement faible parfois. Donc est-ce que l'enjeu, c'est n'est pas euh, peut-être de former euh, ou de passer le message euh, aux enseignants que les familles vont forcément être euh, soumises, voilà, tentées, euh, et c'est bien normal euh, par euh, ces contenus pour apprendre à écrire, qui apprennent d'une manière totalement différente de ce qui peut se faire en classe par exemple, euh, sur les téléphones, on fait les lettres euh, avec euh, le doigt. Ce n'est pas très intéressant pour apprendre à tenir un crayon, même si c'est peut-être intéressant pour savoir la forme d'une lettre, etc., etc. Et que ça peut rentrer en collision avec des, des apprentissages. Ça peut aussi donner l'idée que le numérique, euh, ça peut apprendre tout, tout le temps, euh, à des parents qui ont une culture peut-être un peu éloignée, et c'est bien normal, de celle de l'école. En fait, on, je pense qu'on entend bien le, euh, ce, ce besoin, en fait, finalement, et ce questionnement des... Euh, des familles qui seraient de dire euh, comment je peux davantage accompagner mon enfant à travers le numérique et est-ce que vous pouvez me dire euh, peut-être quel, quel logiciel je pourrais utiliser, quelle application, quelles ressources euh, et, et c'est vrai que alors, la difficulté elle est, elle est de, de plusieurs ordres on l'a évoqué sur le, la, la première chose c'est le choix, c'est-à-dire flécher ça veut aussi dire à un moment faire un choix donc ça veut dire reléguer, oui. euh, reléguer ça se fait forcément au détriment je vais prendre un exemple tout simple je ne sais pas si Wikipédia aurait été choisi si on avait dû faire des choix dans l'éducation nationale, pour autant, dire que Wikipédia n'est pas une bonne ressource, je, je, moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Au contraire, je pense que c'est une ressource ah, qui peut être formidable. Y a, il y a, qui, qu soit... y a Wikidia pour les voilà. élèves non, mais voilà, Donc ça C'est un premier élément de réponse. Après, euh, admettons, euh, en fait, on fait quand même ce travail-là un petit peu avec les familles. Alors, à Grigny, euh, au, au Médiapôle, on va recevoir des enseignants et on, on va travailler autour de... Enfin, on va discuter, échanger autour d'outils, je dirais... Euh, euh, euh, pédagogique euh, qui utilise le numérique. Donc là, on, on est en termes de réflexion, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, est-ce que cette application va euh, motiver, créer de la motivation chez l'élève Est-ce que ça va lui permettre de mieux apprendre Qu'est-ce qu que ça va lui permettre d'apprendre Donc on est dans cette, cette réflexion. Pour autant, il euh, y a un médiateur, en fait, qui est l'enseignant, entre l'outil et et, et, et... et si vous voulez, le donner, donner cet outil sans cette médiation, en fait, qu'est-ce qui rend la ressource éducative euh, la ressource elle existe et souvent ce qui la rend éducative c'est l'enseignant donc en fait c'est cette question que, qui, qui est posée derrière euh, un, un bon outil je dirais mal utilisé ce sera une mauvaise ressource, une bonne ressource euh, enfin, ou, et inversement enfin, ça, ça marche aussi donc, là c'est là vrai que c'est très compliqué, c'est d'autant plus compliqué par exemple pour la, la petite enfance où euh, on voit bien qu'on hein, l'a évoqué dans la journée qu'il y a, a d'autres problématiques qui sont liées au fait que il semblerait, et je mets des guillemets aussi, mais que, effectivement, si vous laissez euh, entre 0 et 3 ans vos enfants devant une tablette toute la journée, euh, ça ne produira pas forcément euh, euh, derrière un, un, un adulte qui soit épanoui et, et qui se construise dans la relation à autrui. Donc, vous voyez que si derrière, euh, éducation, vous, Éducation nationale, vous dites ben voilà, vous pouvez utiliser tel, tel, tel, quelque part, vous donnez aussi une forme de légitimité, d'autorisation à passer sa journée euh, sur, sur un écran. Et en fait, on ne doit pas se positionner de, de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est euh, parfois un peu compliqué d'être à la fois finalement euh, conseiller des ressources qui, qui ont une vraie, un vrai intérêt éducatif et, et en même temps... Et, mais peut-être euh... qu'on peut aussi conseiller des pratiques euh, et, et, et accompagner sur les usages. Enfin, je pense que c'est une question aussi... Euh... Qui, qui se posent en tout cas en concer, concernant les, les plus petits Moi, j'inverserais bien le, le sens. cest à on, on est dans le. Là, on discute de, de ce qu'on devrait donner comme préconisation ou comme ou comme, comme voilà, conseil aux enseignants, on peut aussi inverser. Euh, et en fait, euh, sur les pratiques, les bonnes pratiques, il enfin, n'y a pas de bonnes pratiques, évidemment. Enfin, les pratiques qui fonctionnent, on va dire, et, et ça, dépend des, ça dépend des territoires, ça dépend des contextes. Mais les, les pratiques qui fonctionnent, euh, elles partent toujours du terrain. Hein. Le, la, les bonnes pratiques partent du terrain. Euh, dans l'histoire du numérique éducatif, euh, déjà dans tous les projets qu'on porte au niveau académique, on voit bien que c'est toujours parti du terrain euh, qu'on parle. Par exemple, on en parlait euh, il n'y a pas longtemps, des euh, challenge Robotique, euh, c'est quelques professeurs qui ont commencé à organiser euh, des choses complètement créatives, innovantes, extraordinaires, qui ensuite ont été euh, généralisées. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des pratiques euh, qui partent d'un enseignant, de quelques enseignants. Et la question, c'est savoir, et c'est pareil pour les ressources, utilisation des ressources, quelle application, quelle, etc. Est que, euh, on, comment est-ce qu'on échange là-dessus Comment est-ce qu'on échange et comment est-ce qu'on fait le collectif que, euh, comment ça remonte, finalement Comment ça, ça diffuse sur les côtés euh, Je pense que notre rôle, l'académie, c'est de permettre ça. C'est de permettre que ça, que ça remonte, que ça diffuse. Ce pas évident, cette question-là. Tiens, j'en lance une comme ça, de question. Est-ce qu'on euh, euh, est qu doit, nous, euh, impulser des réseaux Alors, on le fait, hein, et je pense qu'il faut le faire. Euh, y a des, vous avez des professeurs qui s'arrangent très bien, sans l'éducation nationale, sans l'académie de Versailles, pour être sur les réseaux sociaux, pour échanger, euh, pour partager, euh, pour faire des collectifs, des collectifs enseignants, euh, et pour autant, on a quand même une responsabilité, c'est-à-dire que sans être et sans retomber dans le haut vers le bas, euh, faire émerger Animer les réseaux, permettre, et ça a été euh, des leviers euh, fondamentaux euh, sur euh, des usages. Je parlais de la robotique, on peut parler d'éducation média l'information, on peut parler de l'enseignement hybride, etc., etc. Et donc sur les ressources, c'est un peu pareil. Euh, juste euh, sur Saint-Quentin, par exemple, il y a tout un collectif d'enseignants euh, qui échangent sur la, les applications du moment, qui, qui sont euh, très intéressantes au niveau pédagogique. Ils font ça aussi en lien avec l'inspection. Donc, euh, il faut arriver à concilier les deux, et ça, c'est vraiment, euh, c'est pas évident, quoi. C'est un vrai enjeu. Et ce que je trouve. Intéressant dans tout ce que j'ai entendu, c'est que ce qui fait culture, et finalement c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de se parler, c'est d'échanger de manière euh, informelle presque. C'est de l'échange verbal, c'est de l'échange en chat, enfin c'est pas le travail en lui-même, c'est tout ce qui se dit autour ça finalement, c'est quelque chose, ben, on voit que c'est pensé dans, dans les cités éducatives, vous l'avez dit, c'est paul où on, on discute des pratiques, ça peut être aussi dans les cafés des parents, quand il y en a dans les des établissements, et, et finalement on voit que le confinement a pas du tout arrêté ça, puisqu'on a discuté même via le numérique, mais de manière comme ça, informelle, c'est important de, de préserver ça, là on est dans un moment plutôt institutionnel, mais peut-être que dans les ateliers aussi, cette culture elle, elle, se, elle se construit, euh, Clara dugo sur euh, ces temps d'échange avec euh, euh, les enseignants. On, on perd un peu euh, quand même là en ce moment avec euh, tout ce qui se passe autour de, de l'école. On a moins de temps pour se réunir, euh, peut-être euh, moins d'occasions aussi de se parler, euh, de rester un peu plus ensemble euh, dans les réunions diverses. Enfin, dites-moi, peut-être pas, non Peut-être que vous continuez bah, Écoutez, oui, euh, on est tous contraints à la même, à la même situation, c'est-à-dire la situation euh, sanitaire, donc, c'est plus compliqué. Bon, moi, j'aurais pu euh, dire plein de choses sur les, les questions que vous avez posées juste avant. Euh, euh, Allez-y, c'est le moment oui, ou jamais. Parce que, bah, voilà. en, fait, en fait, on peut aussi apprendre en s'amusant. Hein. Donc, euh, voilà, ça, c'est pas mal. Euh, et en fait, c'est vrai, c'est une bonne question que vous avez posée, Louise, puisque euh, les ressources, les parents, sont très demandeurs aujourd'hui. Et tous les parents, hein, pas que les parents euh, de la classe moyenne, tous les parents. Et en fait, les parents... Euh, sont fortement par exemple un sur, sur le fléchage euh, des contenus oui, des euh, ressources je suis parent donc je, je oui. pense que quelque part euh, même si on sait que c'est très difficile de faire ce fléchage parfois on aimerait aussi se, se repérer donc euh. oui sur, euh, voilà concernant la question sur les ressources euh, qui seraient fléchées par euh, par l'éducation nationale les oui. profs en fait le label éducation nationale euh, en fait rassure les parents et euh, les parents croient encore beaucoup à l'école de la république oui. des... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'engage à la FCP. c'est pour la défendre, pour qu'elle existe toujours. Euh, donc, en fait, tout ça, il euh, y a plein de. Alors, il y a des, des structures qui peuvent nous, nous aider, nous accompagner. Par exemple, le réseau Canopé, euh, qui. Euh, alors, tous les parents n'y vont pas parce que je, je pense que dans la feuille de route de Canopé, euh, ils n'ont pas eu tous les moyens pour euh, d'avantage aller vers les parents, donc ça c'est dommage, mais je pense qu'il faut poursuivre là-dessus. Euh, Il voilà. y, a, y a plein de façons, par exemple les parents en ce moment sont très demandeurs à la FCPE, est-ce qu'on euh, a des guides ou des ressources à leur donner pour emmener leurs enfants, par exemple dans des musées euh, Ou, euh, ou euh, par exemple aller à l'opéra ou au théâtre Donc les parents, sachez-le, sont très demandeurs, parce qu'en fait ils ont compris aussi que tout ne se passait pas à l'école. Et c'est vrai, on parle aussi beaucoup du rythme. En fait, oui, le rythme de l'enfant, il faut aussi le respecter. Et en fait, le temps de l'enfant, c'est pas qu'à l'école. En fait, il y a plusieurs temps. Euh, donc voilà, ça je pense aussi que c'est important, et cette façon aussi de, de, de faire culture commune, vous parliez tout à l'heure de chartes, ben, en fait il faut la proposer en co-écriture avec les parents et les élèves, je pense que c'est comme ça que ça marchera le mieux, hein. et c'est comme ça qu'on va mettre petit à petit concrètement une culture commune en place, après voilà on parle, on parle du numérique, après concernant votre dernière question Louise, sur est-ce qu'on échange davantage ben, En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que finalement, on a, on a pris cet outil numérique euh, qui nous a permis, pendant le confinement, de, de dialoguer davantage avec les équipes enseignantes, avec les chefs d'établissement. Et en fait, on l'a gardé quelque part. En tout cas, on l'utilise davantage. On hésite moins. Et sur cette notion de culture, euh, peut-être qu'on comme quelque chose qui, qui s'échange et, et je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, Clara Dugo, sur quelque, cho quelque chose d'explicite. Parce que la culture, bon, c'est beaucoup un implicite, euh, c'est quelque chose avec lequel on se dit euh, la culture scolaire, on en est plus ou moins proche. Mais en fait, il y a quand même une petite clé, une même si ça ne résout pas tout, c'est de dire le plus clairement possible les choses. Dans le lycée, donc vous êtes le proviseur, avec un public qui est assez divers, si je comprends bien, puisqu'il y a de l'enseignement professionnel et des voies générales, enfin, il est série, enfin, maintenant ce plus vraiment des séries. Est-ce que vous ressentez ce besoin d'explicitation, pour qu'on comprenne bien, parce qu'avant d'appeler ça une culture, peut-être que tout le monde voilà, ce repère dans ce dont on parle. Mais je crois que plus, plus que jamais, les, les établissements sont devenus des archipels pour écrire, en fait, un petit peu tout ça. Et effectivement, avant, le projet numérique, c'était un volet du projet d'établissement. Et maintenant, en fait, c'est devenu le moyen d'écrire le projet d'établissement et de coécrire, écrire Parce qu'on s'aperçoit aussi que grâce au numérique, il y a des réunions qui se font, en fait. Elles se font autrement. Et effectivement, il y a une personnalisation, comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont besoin du mail, ou qui ont besoin systématiquement, quand on fait une information, de réagir par rapport à l'information. En ce moment, on vit énormément par rapport au protocole sanitaire. Le protocole sanitaire, il repose bien sur la transparence que les parents ont et font respecter par rapport à l'école. Et donc, il a bien fallu communiquer avec eux. Et à chaque fois qu'on communique là-dessus, ils reviennent vers nous pour nous dire « Mais attention, il y a ceci, il y a cela. » Donc, bien sûr qu'on explicite les choses et qu'on les écrit. Et la charte, comme vous le disiez, effectivement, ça doit être coécrit avec tout le monde. C'est bien pour ça que ça marche. Et qu'on arrive même, quelque part, à coécrire sur une charte, sur des usages qui ne sont pas uniquement dans l'école, mais qui sont aussi à la maison. Parce que, quelque part, ça s'est déplacé. Et ça permet de faire réfléchir les élèves là-dessus. Donc oui, on écrit plus que jamais, je tous crois. Tous les élèves, on arrive à un Tous plus les élèves, plus, oui. Tout le tous les élèves, le là où ils en sont. Et tous les parents, là où ils en sont. Et tous les personnels, là où ils en sont. Dire, et oui, et tous les personnels... <rire> Bien sûr, parce que en fait, fait ben les enseignants, c'est pareil. Il y a ce que vous disiez, en fait. Le confinement a fait que le numérique, on s'est dit à un moment donné, finalement, on n'a plus le choix. Avant, on était un petit peu « je suis pour, je suis contre ». Là, la question, finalement, on a dû la dépasser. Donc, c'est « comment est-ce qu'on fait avec ça ?». Et donc, on a tous réfléchi « comment est-ce qu'on pouvait faire avec ça ?». Donc il y en a qui déjà étaient très avancés et ont continué dans des outils et à développer des usages. Il y en a qui sont juste allés chercher dans des bibliothèques pour développer. Et puis ben, il y en a qui ont simplement fait ben, « où est-ce que je vais utiliser et comment je vais utiliser ?» Et, et, et ben, c'est tout ça pour lequel il faut donner du sens en établissement et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc par exemple si je crée de l'hybridation, par exemple je peux mettre des cours avec la voie professionnelle où les élèves vont être ailleurs que dans la classe ou en tout cas pas devant le professeur, donc, on fait un cours à distance qu'on va intégrer dans l'emploi du temps. Sauf que si on le fait à la maison, ça ne va pas marcher, ça va être compliqué. Donc, en fait, le professeur, dans un premier temps, va prendre le temps avec les élèves de regarder comment ça marche. Dans un deuxième temps, le professeur ne va pas être dans la même salle que l'élève. Et peut-être qu'au troisième trimestre, ils pourront vraiment être à la maison pour faire le cours. Et le professeur pourra éventuellement aussi être chez lui. Pourquoi pas Et là, on aura avancé. Tout le monde aura avancé là où il en était. Puisque... Cela comme le reste, finalement, ça prend, même si... Oh, si, si, euh, vous vouliez prendre la parole. De toute façon, euh, je crois qu'on a encore une, une dizaine de minutes avant la conclusion de Madame euh, la Rectrice. Donc, euh, C'était juste pour rebondir. Pour disais, Madame. En fait, donc, euh, le, la crise sanitaire a fait que le numérique est arrivé, que les parents ont communiqué, que tout le monde... En fait, c il y avait un flux de numérique partout, à domicile, etc. Et donc, il a fallu gérer l'urgence, il a fallu mettre en place des, des, déjà des, au niveau de l'enseignement, etc., les outils. Euh, et, et derrière ce que vous dites, en fait, aujourd'hui, il a fallu aller chercher les élèves, aussi, il a fallu prendre contact avec les familles, hein, de ceux qui étaient éloignés, etc. Ouais. Et donc, derrière ce que vous dites, en fait, il y a le fait, aujourd'hui, face à ce flot de ressources numériques, comment on fait, comment on accompagne les familles et les parents C'est un peu votre question initiale. Est-ce que ça passe par, un moment donné, une formation des enseignants sur comment on permet aux, aux familles de s'approprier dans, dire, dans, la, dans la jungle, peut-être pas dans la jungle, dans la, dans la forêt de l'ensemble des ressources numériques, celles qui pourraient les accompagner, enfin, aider leur enfant dans, dans l'apprentissage. Donc ça, il y a un sujet de formation peut-être à la fois de, de, des professionnels et des enseignants sur voilà, comment permettre aux familles, aujourd'hui dans ces ressources, qui est devenu presque un outil, euh, pas pour tout le monde, mais enfin, un, un outil d'enseignement. De, le plus ordinaire. Comment on fait à travers cette forêt de permettre aux familles de s'approprier les bonnes ressources, l'accompagnement sur, sur l'ensemble de ces, de ces outils Celles qui font partie de la culture... Je déjà <rire> De la culture euh, numérique euh, commune. Le, Loïc Bourdin, vous vouliez réagir oui, Si j'ai bien oui. compris votre regard derrière le masque oui, et oui, tout, tout ça, compliqué. la distance. Ça, ça marche, oui, ça y est. Euh, oui, alors, plusieurs, plusieurs éléments euh, qui ont été évoqués. On voit bien, effectivement, que là, euh, dans, dans, dans, dans l'euphorie numérique euh, qui, qui s'est déroulée euh, assez récemment euh, ça nous a euh, donné euh, à, à réfléchir à nos, euh, nos modalités de communication et, et donc c'est l'étape d'après c'est l'étape de la charte, c'est l'étape de, de la réflexion on se dit bon, on voit qu'on peut communiquer de manière peut-être plus directe et moins, moins hiérarchisée et, et peut-être effectivement un parent peut s'adresser directement à monsieur le proviseur et finalement c est, c est, dans l'absolu c'est quand même une bonne chose si ce n'est que je ne sais pas euh, mon collègue combien il a de, de parents d'élèves en gestion, mais s'il en a 2000, on voit tout de suite que ça va complexifier les, les rapports et, et ça va le, le mettre en difficulté euh, professionnellement, tout simplement. Donc on voit que l'intérêt maintenant, c'est de réussir finalement à, à, à utiliser à coécrire écrire hein, ces chartes. Hein. Ça me fait penser à une autre échelle, mais euh, pour quelques-uns qui, qui, qui s'en souviendront, la netiquette. Hein, euh, moi, ce serait intéressant de, de relire cette étiquette, hein, cette, cette fameuse charte, hein, qui, qui n'était qu'une charte d'usage des, des pratiques de l'Internet, mais il y a 30 ans, et, et c'est intéressant d'avoir cette lecture-là quand même. Et aujourd'hui, voilà, c'est comment, finalement, euh, à des fins de sécurisation, hein, parce que c'est ça l'enjeu, hein, c'est sécuriser euh, tout le monde, hein, finalement, dans, dans son rapport... Euh, et à la fois dans son cadre professionnel puisqu'on euh, on, l'a évoqué effectivement à quel moment on peut se déconnecter et on doit faire ce travail d'éducation vis-à-vis des, euh, des jeunes aussi, alors ça se fait, euh, ça se fait en expliquant qu'à un moment effectivement un smartphone ben, on peut peut-être gérer les, les notifications hein, que finalement euh, ces espèces de distractions euh, on, on, peut le, on peut le réguler, on n'est pas obligé de le subir ben, moi-même là ça fait euh, je sais pas, une demi-heure ou trois quarts d'heure que je suis assis là et j'ai eu cinq ou six fois ma poche qui a vibré, je me suis dit, ben bah voilà, euh, on, on voit bien qu'on est dans des, des rapports à, à, à réinterroger, hein, même pour soi-même, hein, je veux dire, et, et qu'il faut qu'on travaille sur, sur ces, ces questions-là. Donc, bien sûr, avoir des, des chartes de communication coécrites, je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Euh, et, euh, et puis, après, bah, euh, éduquer, on en revient à cette question d'éduquer aux, aux usages et éduquer aux, aux médias, finalement, hein, ça se ça reste encore vrai aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que on a, on a fait un, un bon tour euh, euh, sur euh, ce thème en explorant vraiment plusieurs euh, directions. Je vous en remercie euh, infiniment tous euh, sur ce que ça pouvait signifier la culture numérique, non pas seulement professionnelle, mais pour euh, ce qu'on appelle la communauté éducative, dont nous parents faisons partie euh, et dont font partie évidemment euh, euh, les élèves, les professeurs et les personnels de l'éducation nationale. C'est bien qu'on ait pu dire aussi qu'il n'y a pas que les enseignants, euh, les ateliers vont commencer, euh, ont commencé, <rire> c'était écart, mais euh, on a été respectueux du temps euh, qui qui nous a été imparti. Donc merci beaucoup. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant. Merci pour cette conversation.